your Steve. j'ai tiré des conclusions sur la façon dont les gens appréhendent le monde social c'est-à-dire qu'il ne répond pas justement aux au faits, au, aux réalités actuelles, il me semble qu'il répond plutôt en termes de, de, de cadre, de frame comme on dit en anglais, c'est-à-dire des façons d'appréhender le monde social et là j'ai identifié quatre cadres dont la première est euh, L'injustice, c'est-à-dire en un sens que la répartition des ressources par l'État a changé de, de sens dans les dernières années. C'est-à-dire qu'ils comprennent aujourd'hui que la plupart des ressources sont alloquées aux minorités ethniques, aux migrants et à des, ce qu'ils appellent les, les blancs paresseux qui profitent de, de l'État-providence. Deuxièmement, euh, le politiquement correct. Pour eux, le, le politiquement correct, c'est un système d'idées et de, de pratiques qui en fait fait fonctionner cette répartition injuste des ressources. C'est une sorte de support intellectuel qui est géré par des élites politiques et en fait sert à... Leur éloigner de les ressources qu'ils qu pensent sont à eux plutôt qu'aux autres minorités, migrants. etc. Troisième, c'est sur l'intégration. Et j'appelle ce cadre l'impossible intégration parce qu'en fait, il paraît impossible pour les migrants et les minorités ethniques de, de s'intégrer pleinement dans l'esprit britannique, le Britishness. Parce que d'une part, ils sont euh, jugés comme des, des gens qui arrivent en retard, ou, donc ils n'ont pas contribué suffisamment de, de, de culture pour, pour participer pleinement. Euh, D'autre part, ils, sont, ils se trouvent accusés de ne pas intégrer, euh, de se ségréger, si vous voulez, de, de façon géographique, de façon culturelle. Et parfois, quand on demande aux... aux euh, à, nos, à nos interlocuteurs de trouver un, un bon exemple d'intégration ils trouvent en fait des gens qui sont déjà britanniques ce sont des fils ou des filles ou même des petits-fils et petites-filles des migrants, donc des gens qui sont déjà britanniques donc c'est un non-sens que, que ces gens-là s'intègrent dans le Britishness parce qu'ils sont déjà britanniques donc quatrième c'est euh, les relations euh, que nous tenons vis-à-vis euh, -vis de l'Empire et le, de l'héritage de l'Empire. La majorité des gens ont l'avis que l'Empire était en fait une bonne chose qui a contribué beaucoup euh, au développement de, de, des pays ailleurs, surtout en termes de langage et de bonne gouvernance. Et qu'en fait, l'Empire c'est un, un chapitre de l'histoire britannique qui est terminé et tout ce qui y était attaché est aussi terminé. Et ça inclut le racisme. Donc pour ces gens-là, le racisme fait partie de, du passé. Ça n'existe plus. Or, il, il y a une minorité de gens qui voient l'Empire comme un, un spectre, si vous voulez, un fantôme qui hante les, les relations sociales et qui est toujours une, constitue toujours une présence vivante son écho dans un sondage de Valeurs Actuelles de décembre 2013 qui annonçait que pour 47% des Français, le racisme anti-blanc est un phénomène assez répandu en France. Il y a une base d'idées qui donne lieu à des idées qui lient les partis mainstream, les partis de droite et les idées des électeurs sur la posi le positionnement des blancs européens face aux autres.